Haken. le moment est venu pour les déclarations des députés Elgin Middlesex-London. Avril, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. C'est une maladie dégénérative qui concerne le mauvais fonctionnement des neurones dans le cerveau qui produisent des dopamines qui contrôlent les mouvements du corps. Au fur et à mesure que les cellules diminuent, il est difficile de contrôler la coordination du corps. Et ces personnes souffrent de rigidité, de perte d'équilibre, de fatigue et de perturbation du sommeil. Le Parkinson affecte euh, toutes les personnes différentes. Et la progression de la maladie varie différemment et ça commence avec le médecin. Et cela concerne un grand nombre de professionnels de la santé, neurologie, neurologistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, pathologie du langage et finalement le pharmacien. Malheureusement, il n'y a aucune option, voie thérapeutique, mais des traitements sont disponibles. Je voudrais parler, reconnaître le travail du médecin Dr. John et sa recherche est utile utilise euh, un système, dispositif et un logiciel. Ils détectent les trémeurs sur le corps et ils injectent du Botox dans, à ces emplacements. Ils essaient maintenant de, mettre, de rendre disponible et j'espère que le médecin ou le ministre de la Santé pour rendre disponible. C'est un avancement. Pour ces patients, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Parkinson Canada, qui a pu plus de 100 000 personnes au Canada qui sont affectées par cette pathologie. Député d'Oshawa, merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion récemment de participer au forum sur fermer et couper les lumières. Nous avons mis l'accent sur le coût de l'électricité et l'impact sur les entreprises. Ce que j'ai entendu des présentateurs la situation est difficile, on le sait, la situation est encore pire. Comment le système a été conçu pour atteindre des objectifs politiques et non pas industriels? Le gouvernement a signé des contrats à coût élevé et a laissé les contribuables les entreprises dans le Nord et que le tarif d'électricité a entraîné le manque de demandes. J'ai entendu également que l'évaluation du programme ils savent très bien que ce sont des avantages à court terme qui vont nous coûter davantage à long terme, bien que le gouvernement défend cette tarification que nous, on va éliminer. Les entreprises pensent que le système en fonction de l'heure de consommation, lorsqu'il passent à la consommation de nuit, et malgré les frais de transport et de main-d'oeuvre, c'était plus finalement efficace d'ouvrir euh, les portes pendant le jour. C'était un événement particulier et on comprend mieux comment le gouvernement a majoré ce dossier. Les, énergies en, les politiques en matière d'énergie n'ont euh, pas été efficaces. Il faut virer de cap. Tobico Centre, merci, M. le Président. Depuis quelques temps, le euh, Conseil scolaire de Toronto ont, Envisage la vente de l'école Silver Street dans, dans ma circonscription. Nous sommes très préoccupés. C'est un organisme dans ma circonscription, des écoles élémentaires et secondaires qui dispensent des services essentiels aux besoins, avec euh, chez les élèves qui ont des besoins particuliers, la vente de la propriété aura déplacé le programme. C'était inacceptable pour moi qu'on mette en danger les services des élèves les plus vulnérables. Et pour cette raison, j'ai travaillé avec des collectivités locales, les Amis de Sylvie Creek, un centre pour aux jeunes, écoles élémentaires et les membres du gouvernement, et le conseil scolaire pour protéger ces services essentiels pour les plus vulnérables. Et finalement, nous avons obtenu un excellent résultat. La ministre Wickowala et la jointe au ministre des Services à et la, à la Jeunesse, où la ministre Hunter a fait une annonce importante aux enfants, aux parents, aux enseignants, aux enseignants, au personnel présent. Mais le gouvernement va faire une offre pour acheter cette euh, propriété du Conseil scolaire. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au maintien des services. Euh, essentiel dans la co collectivité. Et je remercie également tous les conseillers scolaires, tous les ministères. Je voudrais remercier les collectivités locales, le Centre pour enfants et l'École, qui ont consacré des heures et des heures pour maintenir cette école et ses services ouverts. Merci de votre temps envers la collectivité. Ensemble, nous allons protéger les services indispensables aux, aux enfants ayant des besoins particuliers. Kent, Middlesex, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter l'équipe de hockey d'une école de ma circonscription, l'école Mengway, de ma circonscription, ont défendu l'équipe de Toronto dans une finale pour la médaille d'or. Les l élèves l'année passée ont gagné le de Midway ont gagné L'argent, grâce à leur détermination et à leur travail, qui ont gagné non seulement l'art, et, et ils ont finalement gagné toute le, leur partie. Et il y a eu finalement, ils ont remporté la finale en supplémentaire à six secondes de la fin. Je voudrais féliciter l'équipe, les supporters, les fans et l'équipe. Merci au coach également. Merci de la médaille d'or. Je voudrais féliciter tous les athlètes qui ont participé à cette euh, compétition à Port Credit. Grâce à la persévération, ils ont pu atteindre euh, un niveau d'excellence, et je suis très fier de votre réalisation. Question de Waterloo, merci. En 2015, les libéraux, Ed Clark, a dit d'élargir euh, l'actionnariat de Hydro One n'aura aucun impact sur les, la tarification à long terme après deux ans. Cet impact ne s'est pas réalisé. Au lieu de diminuer le prix, Hydro One a demandé une augmentation de 16,8 et d'une augmentation de 20 des frais de transfert d'ici 20 l'année 2022. La, la population a de la difficulté à payer la facture de Alors qu'un dirigeant a gagné un bonus, il a reçu 4,8 millions en tant que rémunération en 2016. Les cinq hauts dirigeants One ont partagé 11 millions de dollars en rémunération en plus de leur salaire. La privatisation nous a été vendue par Ed comme un moyen pour, au nom de la baisse du tarif d'électricité, on sait très bien que cela ne suffit pas à une baisse. Que Nous savons très bien que les coûts vont, comment, vont continuer à augmenter. Et la discipline du secteur privé, cela veut dire que les hauts dirigeants ont reçu 11 millions. La privatisation d'Hydro One, c'est vraiment une trahison de la population. On ne devrait pas faire passer l'intérêt des hauts dirigeants avant la population député de Mississauga-Brampton-Sud. Le week-end dernier, j'ai eu le plaisir de java vidéo. Nous avons fait une célébration cette soirée. de divertissement culturel ont attiré plus de 100 personnes du Grand Toronto, y compris ma circonscription. Cette célébration a offre d'excellents programmes et de tous les accomplissements réalisés dans ma collectivité. Et les programmes en pot représentent le, multi le triomphe du multicuralisme de Toronto. Cela permet de partager une expérience culturelle diversifiée avec d'autres collectivités à l'échelle de la province. Un tel groupe envers ou un tel engagement envers les collectivités j'ai été très impressionné par la radio Punjabi et, et la mission du, de, de la télévision pour qu'il y ait davantage d'harmonie. Et cette radio, je voudrais féliciter tout et chacun et son équipe et la radio Punjabi et la télévision. Je leur souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Prince Edward Hastings, merci. Il y a eu des prix Juno à Ottawa qui montrent l'excellence en musique. J'ai d'excellentes nouvelles concernant de Prince Edward Hastings du programme dans l'École nord-est Diane Windmill a été nommé l'enseignante musicale de l'année pour tout le Canada. C'est une division de, du programme des sciences qui remet les produits génaux. Et recevoir cette récompense est une réalisation importante, non seulement pour Madame Wilmill et tous les élèves de cette école qui ont travaillé avec elle, et pour l'ensemble de la collectivité locale et les écoles. Vous savez que la musique est un sujet... Particulier. Et contrairement à d'autres sujets, c'est vraiment l'endroit où l'enseignante fait la différence que le matériel est peut-être davantage important lorsque quelqu'un qui peut le faire. Comme Madame Windmill, il faut reconnaître son travail. Et merci les Junots pour avoir reconnu son travail. Bancroft, le programme de l'école, va recevoir un crédit de 10 000 qui sera utilisé pour acheter de nouveaux instruments musicaux. Merci à Mme Windmill et à l'École North Hastings. C'est une excellente enseignante une chanteuse talentuelle. Et merci à cette école, parce qu'elle a été nommée l'enseignante musicale de l'année, Kingston et des Îles. Je suis très heureuse de prendre la parole pour reconnaître le travail qui a été fait et au service à notre société. Les dentistes, Face à des défis au cours de leur carrière, longues heures et douleurs aux d'eux et le a entendu que finalement ils attirent, sont attirés. Mais ces dentistes Ce sont les meilleurs dans le monde, malgré les défis auxquels ils font face, ils continuent à dispenser des services et de l'appui et de sensibilisation pour s'assurer que les dents sont en santé. Dans ma circonscription, on est si heureux d'avoir un grand nombre de dentistes qui sont les champions de l'hygiène bucco-dentaire et un champion pour envers la collectivité. Le docteur Washington, c'est un ami qui exerce la profession depuis 20 ans maintenant. Bien qu'il ait connu à Queenston pour les services dispensés et son équipe dans son bureau, c'est également le travail communautaire qui le fait ressortir au-dessus de la mêlée. En tant que bénévole, il a reçu une récompense et la, et la médaille du jubilé de la reine. Cela représente la passion dont fait preuve les patients, pardon, les dentistes. Il faut reconnaître le travail de, de tous les dentistes en Ontario. Voilà pourquoi voilà, je souhaite déposer une motion pour proclamer. Le 26 avril, le jour des dentistes, pour reconnaître le rôle important qu'ils jouent pour maintenir l'hygiène bucco dentaire J'appuie cette initiative. J'espère qu'on va tous appuyer les dentistes de l'Ontario. Merci. Rappel au règlement, député de. Je demande le consentement à une année pour avancer cette, cette, cet échantillon de de pain. Convenu, Convenu. le député de Wellington demande la permission d'utiliser un accessoire. Sommes-nous d'accord? Je n'ai pas entendu un nom. Convenu, le député de Wellington Alton Hills, la semaine dernière, le ministère des Richesses naturelles a lancé le défi l'idée de planter des arbres en 2017 pour célébrer le 5, 150e anniversaire dans la Confédération. Cette initiative a été lancé par notre programme dans ma circonscription, c'est le plus grand programme de plantation d'arbres en Amérique du Nord. Plus de 2 millions ont été plantés dans ma circonscription depuis, 2000, depuis 2004 ils veulent planter cette année 163 000 arbres pour rendre l'air plus propre et lutter contre les changements climatiques. Je voudrais féliciter le personnel de ma circonscription et Rob Johnson pour la gouvernance de ce produit, de ce programme. Je voudrais remercier George Bridge et Dennis Liver pour son leadership. Je voudrais reconnaître également le PDG Stark et l'ancien président qui, ensemble, ont lancé ce programme le 15 mai. Comment on peut célébrer le 150e anniversaire? Et finalement, une façon de le faire est de prendre, d'utiliser ce programme avait de prolonger ou d'élargir le programme de plantation pour faire participer la population et faire face au changement climatique depuis, grâce avec nos partenaires, euh, partenaires pour établir un programme à l'échelle de la province. En octobre, on a demandé, j'ai déposé une motion pour établir ce programme à l'échelle de l'Ontario et nous avons reçu l'appui de tous les partis. J'assure un suivi le gouvernement pour déployer cette initiative. Je demande au gouvernement de faire la promotion de ce programme. On peut le faire ensemble de façon efficace par les médias sociaux en essayant de rejoindre les partenaires euh, municipaux, les sites Web et autres éléments municipaux. C'est une promesse pour l'avenir en Ontario. Vous pouvez retirer votre... Euh, votre accessoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pépins sur votre pupitre. Je remercie les députés pour leur... Même avec leur accessoire, je demande les rapports de comité.